Bonjour, vous êtes ici pour nous parler du pass sanitaire. Avant cela, pouvez-vous vous présenter Je m'appelle Florian Maury, je suis spécialiste en sécurité des systèmes d'information. Et moi je suis Piotr Chmielnicki, euh, consultant en cybersécurité et citoyen français soucieux de l'avenir de mon pays. Pourquoi avez-vous choisi de nous parler du pass sanitaire Alors, Nous sommes tous les deux passionnés de notre domaine de spécialité qui est la cybersécurité. Euh, du coup, euh, dès qu'on a eu des exemplaires du pass sanitaire sous la main, euh, on a essayé de comprendre comment il fonctionne, euh, on a essayé de l'analyser, et indépendamment de ce qu'on peut penser du principe même du pass sanitaire, euh, ce qu'on a découvert ne nous a pas plu. Comment fonctionne le pass sanitaire Le pass sanitaire est un code barre. Contrairement au code barre dans les, sur les articles dans les grandes surfaces qui sont composés de traits, le pass sanitaire est un code barre en deux dimensions composé de carrés blancs et de carré noir. Là où le code barre dans les grandes surfaces encode un identifiant numérique, le code barre du pass sanitaire encode beaucoup plus d'informations. Les deux peuvent être lus avec des périphériques de lecture, comme par exemple un smartphone. Avez-vous pu observer quelles informations sont contenues dans le pass sanitaire Oui. N'importe quelle personne équipée d'un smartphone peut télécharger depuis les App Store une application de lecture de code barre et lire le contenu du pass sanitaire. De plus, l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, fournit une documentation du format 2D-Doc qui nous a permis de mieux comprendre le contenu du pass. Concernant les informations qui sont présentes dans le pass sanitaire, il y en a trois catégories. La première catégorie, ce sont des informations techniques. Certaines d'entre elles servent à structurer l'information au sein du pass sanitaire, ont un rôle donc purement technique et d'autres ont une utilité dans la vérification de l'authenticité du pass, notamment au travers une signature euh, numérique qui s'y trouve. Euh, deuxièmement, il y a des informations personnelles euh, concernant le porteur du pass, donc euh, nom, prénom, date de naissance. Et troisièmement, enfin, il y a des données de santé, euh, donc la molécule injectée, le nom du vaccin, le nombre de, de doses reçues, euh, la date de vaccination et euh, si le porteur a terminé ou non son parcours vaccinal. La liste des informations contenues dans le pass sanitaire sur gouvernement.fr est différente de celle que vous venez de dresser. Effectivement, nous avons découvert que le pass sanitaire contient plus d'informations de santé qu'il est indiqué sur les sites du gouvernement. De surcroît, il est possible d'inférer des informations de santé encore plus privées à partir des informations contenues dans le pass sanitaire. La personne a-t-elle été infectée par le passé par la Covid-19 Auquel cas, il lui suffit d'une seule dose pour terminer son parcours vaccinal. Est-elle immunodéprimée Auquel cas, il lui faut trois doses pour terminer son parcours vaccinal. La date de, de vaccination et de fin du parcours vaccinal permet également de savoir si la personne a été vaccinée à un moment où seul le public prioritaire pouvait être vacciné. Auquel cas elle aura des comorbidités du coup. Par exemple. Ces informations ne sont-elles pas nécessaires au bon fonctionnement du pass sanitaire Alors justement non. Euh, en termes de données personnelles, nous n'avons besoin euh, que des prénoms et du nom euh, du porteur. La date de naissance apporte certes une protection supplémentaire euh, contre les transferts de passe entre personnes homonymes mais on voit bien que d'un point de vue sanitaire, quantitativement, c'est négligeable, alors que euh, les risques d'usurpation d'identité, eux, augmentent significativement si on rajoute la date de naissance en plus euh, du nom et des prénoms. Et quant aux données de santé, elles ne sont quasiment pas utiles dans, dans ce cas de figure, au sens où il suffirait d'avoir une date de début et de fin de la conformité du porteur aux règles sanitaires pour que le pass fonctionne. Et on n'est pas les seuls à penser ça. La CNIL a émis un avis le 12 mai 2021 qui dit « La commission considère qu'un dispositif visant à ne permettre la vérification que sur la base d'un résultat de conformité réduirait considérablement les données accessibles aux personnes habilitées à vérifier le statut des personnes concernées et notamment de ne pas indiquer si elle a été vaccinée, a fait un test ou s'est rétablie d'une infection antérieure à la COVID-19 conformément au principe de minimisation des données. Un tel dispositif implique le téléchargement, du côté des vérificateurs, d'une application permettant de décoter les signaux, probablement sous forme de code QR, qui contiendront l'information permettant de faire apparaître un résultat vert ou rouge et d'en vérifier l'authenticité. Dans l'hypothèse où ce code QR correspondrait au code actuellement disponible dans la fonctionnalité « Tous anti-Covid carnet », la commission relève que celui-ci contient plus d'informations. Nom, prénom, date de naissance, date ex d'examen, type d'examen, résultat. Il est donc possible, dans ce cas, qu'un tel dispositif soit détourné de façon à ce que le lecteur, téléphone ou lecteur dédié, lisant le code QR puissent accéder à davantage d'informations qu'un simple résultat de conformité couleur verte ou rouge. Elle invite le gouvernement à s'assurer de la mise en œuvre de mesures opérationnelles et à fournir aux personnes gérant les lieux, événements et établissements, toute documentation nécessaire, communication sur les lieux, établissements, ou événements soumis au dispositif, mise en place d'une signalétique visible sur place, etc., permettant de se prémunir de ce risque. Dans l'état actuel du dispositif, on ne voit pas quelles mesures opérationnelles permettraient de réduire les risques. C'est pourquoi j'ai porté plainte auprès de la CNIL, après avoir reçu mon pass sanitaire, afin que les informations contenues à l'intérieur, qu'on juge superflues et dangereuses, en soient retirées. Le défenseur des droits a été mis en copie du courrier. Tout a été reçu le 26 mai. Je n'ai pas encore eu de retour, mais j'espère que, étant donné le nombre de personnes impactées, la plainte sera traitée dans les meilleurs délais. D'après le site du gouvernement, seul un nombre restreint de données peuvent être lues par les organisateurs d'événements. D'ailleurs, Cédric O dit la même chose dans son interview donnée aux Parisiens. D'ici le 9 juin, nous aurons déployé l'application de lecture appelée Tousanti-Covid-Vérif. tous pour les compagnies aériennes, il y aura une version spécifique, car elles ont l'obligation d'avoir accès au contenu détaillé avec la date de vaccination, le type de vaccination, etc. Elles pourront la télécharger sur les stores avec un contrôle d'accès par identifiant. En revanche, les organisateurs d'événements ou les lieux concernés par le pass sanitaire en France ne connaîtront pas ces informations. Ils ne sauront que le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée et ne verront apparaître que vert ou rouge pour valider ou non l'accès. Pour eux, l'application sera en accès libre sur les stores. Cette déclaration de Cédric O euh, montre bien que tout senti covid vérif, peut fonctionner euh, sans toutes ces données de santé. Et quant au cas très précis et très particulier des compagnies aériennes, si vraiment on juge pertinent euh, de leur transmettre autant d'informations, rien n'empêche d'émettre un second euh, code euh, spécifique et prévu pour être utilisé uniquement dans ce cas. Comme nous l'avons démontré plus tôt dans cette vidéo, n'importe qui est équipé d'un lecteur de code barre peut lire le pass sanitaire. Il n'y a pas besoin d'être une compagnie aérienne équipée d'un logiciel spécifique pour obtenir les données de santé de n'importe quel pass sanitaire. Un tweet du compte tout senti Covid dit que les autorités compétentes peuvent lire vos certificats de test avec l'application TousAntiCovidVerif. Seule la signature du certificat est vérifiée par un serveur dédié DN Group, respectant toutes les règles de sécurité des systèmes d'information. Entre le tournage de cette vidéo et le moment où le montage de celle-ci est effectué, l'application TousAntiCovidVerif a été publiée sur les App Store. Nous avons donc décidé de remplacer la section de la vidéo qui effectuait des hypothèses sur la base de ce tweet par le résultat de nos investigations sur l'application vérifie. Dans un premier temps, il est possible d'observer que l'application vérifie a été publiée en source fermée, c'est-à-dire que le code de l'application n'est pas librement accessible, il est dissimulé. Cela freine significativement les efforts des citoyens pour auditer cette application. Dans un second temps, nous avons observé plusieurs éléments dans les entrailles de l'application que nous souhaiterions rapporter. D'une part, l'application requiert la permission d'accéder à Internet au moment de son installation. Ensuite, nous avons retrouvé dans les entrailles de l'application une adresse web qui correspond à un serveur d'Ingroup, ainsi qu'une requête web dont les paramètres qui sont envoyés sont nommés 2Ddocs latitude et longitude. Enfin, nous avons observé que l'application est incapable ou refuse de donner un verdict vert ou rouge en l'absence de connectivité à Internet. L'absence de connectivité à Internet peut être justifiée par un smartphone qui ne capte pas le réseau ou un smartphone qui est en mode avion. Ou enfin, par exemple, si les serveurs d'IN Group ne sont pas accessibles. S'il n'est pas encore possible de l'affirmer avec certitude, tous ces éléments préliminaires semblent fortement indiquer une communication des informations du pass ou des dérivés de ces informations au serveur d'Ingroup. Finalement, il convient de noter que la simple communication avec le serveur d'Ingroup ajoute une métadonnée, l'adresse IP du smartphone qui se connecte au serveur. À partir de cette adresse IP, il est possible de géolocaliser le smartphone. Les personnes qui ont la main sur le serveur Group ont donc un outil qui peut être dévoyé pour effectuer de la surveillance de masse. Qui Où Et quand Quelle solution préconisez-vous Nous exigeons le retrait du pass sanitaire dans sa forme actuelle. Nous invitons les citoyens français à rejoindre cet appel et à porter plainte contre le pass sanitaire auprès de la CNIL, et du défenseur des droits. Nous invitons les citoyens européens et les responsables politiques à s'opposer au pass européen qui est calqué peu ou prou sur le modèle du passe français avec les mêmes types d'informations et les mêmes risques. Si un nouveau pass sanitaire est créé pour remplacer celui actuel, nous exigeons le retrait des informations n'ayant pas de rapport avec la finalité. Typiquement, les salles de spectacle n'ont pas besoin d'avoir accès aux informations de santé. Il convient donc de mettre deux passes, peut-être un pass plus complémentaire, enfin plus complet, pour les aéroports. Finalement, nous exigeons que la vérification du pass sanitaire se fasse en local sur le lecteur de code barre et qu'il n'y ait pas besoin d'accéder, enfin que les informations soient envoyées à un serveur pour vérification. Et pour compléter, euh, nous exigeons également qu'une fois que cette vérification euh, soit terminée, euh, que les informations ne soient pas enregistrées pour euh, d'autres finalités une fois que la vérification est finie. Un mot de la fin pour conclure. Monsieur Cédric Hauss s'indigne dans son interview auprès du Parisien. Il y a une forme d'aberration dans la crispation sur ces sujets-là. Comme si nous avions si peur de la solidité de notre démocratie et de notre état de droit qu'on ne puisse pas se doter de ces outils. Nous répondons. Que la confiance ne s'exige pas, mais qu'elle s'acquiert. Et cette acquisition passe par un exercice de sincérité, la transparence et par des actes en accord avec les engagements et les paroles. Sur ce point, le pass sanitaire est un échec. De surcroît, compte tenu des informations contenues dans le passe sanitaire, il, il est étonnant que les politiques n'aient pas exercé une certaine circonspection. S'il l'avait fait, le pass sanitaire tel qu'il est aurait été rejeté sur le principe de minimisation des données tel qu'énoncé par le RGPD et sur le principe de précaution vis-à-vis -vis de la sécurité des données des citoyens. Alors, euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Florian. Euh, J'ajouterais que je suis citoyen dans un pays qui se veut démocratique et du coup, je vais poser une question très naïve. Euh... Quand est-ce qu'on a voté là-dessus Quand est-ce qu'on vote là-dessus Parce que sur la plupart des, des grandes questions euh, importantes, en fait, dans, dans un État démocratique, les citoyens sont amenés à voter au terme d'un débat. Ce qui se passe chez nous d'ailleurs à chaque présidentielle et législative. Mais là-dessus, quand est-ce qu'on a été consulté Quand est-ce qu'on vote Parce que moi je suis persuadé que si jamais on avait eu un débat de qualité, euh, suivi d'une euh, expression démocratique, la solution euh, qui aura été trouvée serait meilleure que ce qu'on a aujourd'hui.